Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, euh, durant cette présentation, on va vous présenter comment on a construit un bar connecté avec du Edge Computing et notamment le service Greengrass d'AWS. Dans un premier temps, on va se présenter. Donc, euh, je m'appelle Yasser Senoun, je suis data engineer et consultant à IoT chez Exebia. Bonjour, moi je suis Samé et je suis data scientist et aussi consultant en IoT chez Exebia. Je suis aussi co-organisatrice de la conférence Data XD. Et euh, je voudrais profiter d'une minute à peu près pour vous parler de cet événement. D'ailleurs, qui a déjà entendu parler de DataXD Ok, ça tombe bien. Du coup, je vais vous parler de ça. Donc DataXD, c'est une conférence technique qui est centrée sur des sujets data, donc data engineering et data science, organisée par Exebia. Cette année, c'est la deuxième édition. Ça va se dérouler euh, la semaine prochaine, jeudi prochain, euh, 27 juin, à Pan Piper, donc sur Paris. Et c'est venu d'une réflexion qu'en fait, sur Paris, on manque de conférences pure data et surtout de conférences techniques. D'où cette, cette conférence. Donc euh, aujourd'hui... Euh, cette année, comme je dis, c'est la deuxième édition. Allez-y sur le site, donc c'est dataxd.com, et vous pouvez voir le programme qui est déjà publié sur le site. Alors, il y a des speakers de chez Exebia et aussi des speakers externes. Donc, euh, cette année, on a beaucoup d'entreprises de, de, de, qui vont intervenir pour parler de leurs problématiques data, à la fois data engineering et data science. Donc, je peux vous montrer un peu quelques noms, mais ce n'est pas exhaustif ici. Et aussi la nouveauté cette année, c'est qu'on va avoir un meet and greet à la fin de la conférence. Donc si jamais vous ne pouvez pas assister, vous pouvez quand même venir au meet and greet, c'est gratuit, il faut juste prendre son billet, et puis ce sera l'occasion de rencontrer la communauté data et aussi euh, passer un bon moment ensemble. Voilà, c'était, je ferme la parenthèse. Donc maintenant on va revenir au bar connecté, puisque c'est le sujet de la présentation. Donc là avec ce grave, on, vous, on va vous expliquer comment fonctionne le, le bar connecté, le principe. Donc imaginez que vous êtes dans un bar, donc là à table comme à gauche, vous êtes avec des amis, avec des verres, et là vous souhaitez recommander une boisson. Donc au lieu d'appeler la serveuse, et donc euh, ça peut prendre plusieurs minutes, parce qu'elle est occupée, donc là vous avez un dispositif sur votre table qui correspond à un prototype, donc c'est un Raspberry Pi avec une caméra intégrée. Donc vous allez mettre votre bière, votre boisson, devant la caméra. Donc le Raspberry Pi va euh, prendre des photos. Détecter quel type de boisson euh, ça correspond, ce qui fait de la reconnaissance d'image, et puis il va envoyer l'information dans un cloud. Donc de l'autre côté, il y, le, il y a le barman qui, lui, avec une application web, euh, consulte les données qui sont sur le cloud en temps réel et donc peut voir euh, les commandes en cours et donc préparer la commande et vous l'envoyer directement. Donc là, on a une présentation, de, une démonstration de, de, de ce bar connecté qu'on avait fait euh, durant l'Axibicon. La Donc c'est une conférence euh, annuelle organisée par notre entreprise, Xebia. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc ici, comme vous pouvez le voir, bah, ma collègue Same, qui a vécu une, une, une bière. Donc elle souhaite recommander euh, une bière de nouveau. Donc elle va placer la euh, bouteille de bière Devant le Raspberry Pi, vous pouvez voir le petit écran là-bas. En fait, c'est un écran qui est connecté au Raspberry Pi de la caméra. Et donc là, c'est l'application web. Donc là, ça met un peu de temps. Regardez le, au milieu le numéro 4. Donc, c c le, donc on prend une photo et on Exactement. essaie de reconnaître la personne. Et là, c'est passé à 5. Et donc, donc là, il l'a reconnu. Exactement. on tient à préciser juste que ce n'est pas un produit qu'on va industrialiser, c'est vraiment un prototype c'est un projet, on cherchait un projet fun autour de l'IoT pour euh, traiter euh, le concept, euh, pour travailler avec le concept du edge computing et puis on s'est dit bah, pourquoi ne pas faire un bar connecté je pense qu'il reste encore beaucoup de boulot pour qu'il soit industrialisé mmh. mais, euh, mais c'est un prototype Exactement. c'est pour voir aussi la faisabilité avec le cloud et le edge computing donc euh, non c'est pas ça, voilà donc, euh, maintenant, on va vous, on va vous dire qu'on a construit ce projet à la fois euh, dans le cloud, donc on a utilisé la plateforme AWS, mais aussi la plateforme Azure. On voulait faire le, les deux, faire, faire les tests. Donc, avant de commencer un projet IoT, il faut prendre conscience que c'est beaucoup de, de challenges, de problématiques. Donc, euh, un projet IoT, ça concerne des milliers de capteurs, voire même plusieurs millions de capteurs. Et donc, euh, il faut sécuriser la communication entre les capteurs et la plateforme BAC. Et donc aussi, il faut gérer l'ensemble des messages générés. Donc Ça peut être des millions de messages générés par l'ensemble des capteurs. Et donc, il faut les récupérer, les traiter et les stocker. Donc, ça demande beaucoup de, de connaissances, d'argent, mais surtout de temps. Surtout pour développer, dans un contexte industriel. Exactement, développer sa propre plateforme. Et donc, on se dit, pourquoi, le, pourquoi ne pas utiliser le cloud Parce que le cloud, en fait, il ben, y a déjà des services qui sont managés en plus, qui permettent de répondre à toutes ces problématiques. Donc c'est pour ça qu'on a, on a voulu faire ce prototype à base de IoT et de cloud. Et donc pour mettre en place notre prototype de barre connectée, euh, on a commencé à réfléchir bah, comment on va procéder. Donc une première étape, ce serait ah, de ceci. développer Un peu la méthode D. Et voilà. <rire> Ok. Du coup, on s'est dit, bah, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va, on va développer tout de zéro, et puis, euh, et puis euh, comme ça, on va faire notre barre connectée. Sauf que quand on a regardé à quoi ressemble une architecture de projet IoT, eh ben, ça ressemble un peu à ça. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de technologies. Euh, on a la partie device, donc il faut développer, coder sur les devices, il faut les connecter via des protocoles à une gateway, il faut récupérer les données, il faut traiter ces données au niveau de la gateway, et après, il faut envoyer les données via des protocoles applicatifs vers une plateforme IoT, ensuite faire tous les traitements, bien sûr, il faut développer la plateforme, faire tous les traitements et après avoir la visualisation. Donc, on s'est dit, oulala, là là, ça va prendre beaucoup de temps, est-ce qu'on peut pas faire autrement Et donc là, on s'est dit, bah, on a commencé à chercher et puis euh, on a vu que les providers cloud, en fait, ils sont assez matures à fournir des services qui permettent de déployer rapidement une architecture IoT de bout en bout. Et aussi, on a vu qu'ils commence à avoir même des services pour faire du H-computing. Donc, donc, euh, juste pour ceux qui sont au fond, donc en fait, sur l'écran, on voit à gauche, donc à ma gauche, un écran. C'est l'application web. Au centre, c'est IoT Core. C'est peut-être un marché. Ah, parfait. Yes. Voilà. Enfin, merci. <rire> merci. Okay. Thanks. Continuons donc, euh, du coup, on s'est dit, bah, on a cherché un peu dans l'état de l'art et on voit que bon, on n'est pas des partenaires avec AWS, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de retours d'expérience sur des projets qui ont été développés avec AWS et qu'il a aussi a sorti un service pour faire du Age Computing qui s'appelle AWS, Green, AWS Greengrass. On s'est dit, ah, ok, go, on va tester les services de AWS, et donc notre architecture ressemble à ça. En gros, on passe par deux gros services. Le premier, AWS Greengrass, pour faire tous les traitements sur le device, donc sur le Pi. Et le deuxième, c'est AWS IoT Core, donc c'est la partie IoT plateforme euh, qui va traiter toutes les données au niveau du cloud et permettre après d'afficher les données aussi sur, euh, sur l'écran. Pour la suite, on va plus se focaliser sur la partie AWS Greengrass qui, qui était notre découverte et qui nous a permis de faire du H Computing. Mais avant de vous expliquer bah, comment ça marche et qu'est-ce qu'on a implémenté, on va d'abord vous parler de ce concept qui est le H Computing. Dans un service cloud classique, on a tendance à envoyer toutes les données vers le back-end cloud et faire tous les traitements au niveau du back-end pour avoir mes résultats finaux. Quand on parle du edge Computing, on va plutôt avoir tendance à réduire la quantité de données à envoyer et faire plutôt des traitements en local de ma donnée près de mes devices. Et donc, ça réduit la quantité de données, bien sûr, à envoyer au backend. Et si on veut avoir une définition du Age Computing, donc ce serait une méthode, finalement, pour optimiser le cloud computing en performant des traitements de la donnée proche de la source des données, donc dans notre cas, proche de mes devices euh, connectés. Et le edge computing permet d'avoir plusieurs avantages. Entre autres, ça va décentraliser les traitements. Donc, je ne fais plus tout dans le back end cloud, mais je fais au niveau de mes devices. Chaque device va faire un traitement de son bout de données. Donc, ça permet du coup de traiter les données à côté de la source. Euh, ça permet d'avoir des résultats rapides sur les données. Je n'attends pas que mes données soient envoyées au back end traitées et après visualiser le résultat. Ça permet aussi de réduire la quantité de données envoyées et donc de réduire la bande passante du réseau utilisé. Ça permet aussi de faire des traitements en offline, donc au niveau des devices, je ne suis pas obligé d'être connecté tout le temps au cloud. Je peux lancer mes traitements dans mes devices et une fois qu'ils sont connectés au réseau internet, ils peuvent envoyer le résultat vers le backend cloud. Il y a aussi un autre avantage, c'est que ça garantit la privacy euh, de mes données. Dans certains cas, dans certains use cases, il y a des industriels qui vont traiter des données qui sont très sensibles et qui n'ont pas, pas envie de tout envoyer vers le cloud. Et donc, ils peuvent garder la donnée sensible en local chez eux. Ils font les traitements sur leur device et puis ils vont envoyer juste un résultat euh, ou la donnée qu'ils ont envie d'envoyer euh, vers le back-end cloud. Donc dans notre cas, pour implémenter ce concept de edge computing, on a utilisé le service Greengrass. C'est un service de Amazon qui permet donc de faire du edge computing. Il est assez récent, il est sorti en été 2017. Par contre, les développements sont très rapides, il y a eu déjà énormément de mises à jour et on est aujourd'hui à la version 1.9. Et donc Greengrass, ce qui permet, c'est étendre les fonctionnalités qu'on va retrouver dans le back-end d'Amazon, de, de donc au niveau de AWS IoT Core, ces fonctionnalités-là vont être étendues au niveau des devices. Euh, quelques informations rapides avant de passer euh, comment ils fonctionnent. Donc euh, pour le pricing, donc, le pricing c'est par mois par device. Uh, Adobe Greengrass est déployé sur les devices et donc il marche sur des, des architectures de type ARM euh, x86 et aussi il a besoin d'un environnement OS qui ressemble à du Linux. Linux, voire quelque chose qui ressemble à du Linux. Et il interagit avec des devices autour de lui. Donc si j'ai d'autres objets connectés qui ne vont pas implémenter AWS Greengrass mais vont plus communiquer avec lui, mais ces devices, ils doivent aussi implémenter le SDK, IoT SDK de Amazon pour faciliter les échanges avec le AWS Greengrass. Pour aller un peu plus en détail sur comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on déploie réellement, en fait, il se base sur le service AWS Greengrass Quand on va utiliser, on va construire deux éléments essentiels. Le premier, ce qu'on appelle un Greengrass Group qui va contenir un software qui s'appelle Greengrass Core et aussi une représentation du de device avec lequel il va interagir. Et donc Greengrass Core, en gros, il va implémenter plusieurs fonctionnalités qui vont interagir, avec lesquelles il va interagir avec les devices autour, et aussi avec le back-end euh, IoT Core de Amazon. On va détailler par la suite les fonctionnalités qu'on peut implémenter dans Greengrass Core. Donc là, c'était la partie théorie. Donc maintenant, on va passer, passer un peu à plus de pratique. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment installer Greengrass au niveau du Raspberry Pi. Donc dans un premier temps, il faut créer un groupe Greengrass, comme Samuel vient d'expliquer précédemment. Donc le groupe Greengrass, ça correspond à la fois à une sorte de gateway, où sera installé Greengrass Core et de devices autour qui pourront communiquer avec, avec le SDK. Donc là, on se rend sur le, la partie euh, euh, l'application web d'Amazon sur le service IoT Core. Donc après, on va dans la section Greengrass et c'est à partir de cette section qu'on pourra créer un groupe Greengrass. Ici, on l'a appelé My Xebia Group. Donc c'est la première étape. Puis la deuxième étape. C'est à partir de là, on va créer un Greengrass Core donc qui correspond à la Gateway au niveau euh, local. Et donc, euh, à partir de là, ça génère des fichiers qu'il faudra télé télécharger. Ça génère aussi un certificat de sécurité qu'il faut récupérer. Donc, maintenant, la dernière partie, c'est au niveau de l'installation sur le Raspberry Pi. Donc, avec les fichiers qu'on a récupérés, donc, on va sur le Raspberry Pi. Donc, maintenant, on a trois sous-étapes. Dans une première partie, on va faire des configurations au niveau du Raspberry Pi. C'est indiqué sur le site de Amazon, donc vous pourrez le voir. Puis, une, la deuxième sous-partie, on va ajouter les fichiers qu'on a téléchargés, donc le logiciel Greengrass Core et le certificat de sécurité. Et à partir de là, la troisième sous-étape, on pourra démarrer le Greengrass au niveau du Raspberry Pi. Donc, il sera fonctionnel. Donc, on voit ici, euh, si on revient rapidement, c'est que en fait, tous les développements, en fait, une fois qu'on veut euh, développer un Greengrass Core qu'on va déployer sur un device, tous les développements se passent sur le back-end euh, de IoT Core d'Amazon. Donc, c'est très en mode, euh, voilà, c'est des configurations qu'on va prendre. Et euh, c'est assez, euh, du coup, c'est assez facile, en fait. On n'a pas beaucoup de code euh, à à faire, sauf la fonction lambda qu'on va voir tout à l'heure. Mais ensuite, la seule contrainte, c'est qu'il faut télécharger aussi un software qui est Grass Core qu'il faut déployer sur le Pi, il faut qu'il tombe sur le Pi, et une fois qu'il est déployé sur le Pi, ben là, on va déployer ma configuration du corps que j'ai fait dans le back-end et on va le mettre sur, euh, sur le Pi. Et après, ben, on lance le, le Grass Core et euh, il commence à faire les traitements. Et justement, en parlant des traitements, il y a plusieurs fonctionnalités possible qu'on peut faire. Donc là, c'est pas une vue exhaustive, mais c'est les plus les principales. Donc, on peut faire tout ce qui est euh, fonction lambda. On peut les déployer en local sur le, sur les devices. Euh, tout ce qui est messaging entre le Pi et euh, le back-end IoT Core, mais aussi entre le Pi et d'autres devices avec lesquels il va communiquer. Euh, on a aussi des fonctionnalités de shadow, c'est-à-dire on peut stocker l'état de mes devices euh, au niveau du corps et puis les mettre à jour une fois que je suis connecté au back-end du cloud. Et aussi on a énormément de fonctionnalités pour, assurer, pour sécuriser toute la communication et c'est assez intuitif comme il a dit. Euh, et assez, en fait c'est vraiment des certificats qui sont générés qu'on a juste à, à mettre sur le PI pour sécuriser. Donc, en fonction de, pour la fonction lambda, donc euh, comme on peut faire des fonctions lambda au niveau du IOT Core, on peut aussi étendre ça au niveau du Green Grass, euh, donc euh, Core, au niveau du Pi, on peut en faire du serverless euh, au, sur le Pi. Et donc, on va en fait euh, déployer un code qui va euh, se déclencher suite à des événements. La seule condition, c'est que quand je développe ma fonction lambda, et fait, il faut que je fasse appel à un package qui s'appelle Greengrass SDK qui implémente toutes les fonctionnalités qui vont permettre d'interagir avec le corps, faire du massaging et puis voilà, faire tous les traitements locaux au niveau des devices. Ok, donc maintenant on a du code et on voudrait le mettre au niveau du Raspberry Pi. Donc la première étape, donc sur un IDE on va développer le code qu'on souhaite qui sera déployé dans, dans une lambda. Donc, comme Samy vient de le dire, il faut utiliser le SDK de GreenGas. Puis à partir de là, il euh, faudra compresser ce, ce projet, ce fichier euh, au sein d'un zip, qu'il faudra déverser dans le service euh, lambda d'Amazon. Donc, On peut le voir en haut à droite. Puis au niveau de la deuxième étape, donc, euh, à partir de IoT Core, il faudra régénérer une nouvelle version de GreenGas Core avec la nouvelle version de la Lambda, et la déployer directement sur le Greengrass Core, qui se trouve sur le Raspberry Pi, donc ici. Et la troisième étape, c'est automatiquement le, le Greengrass Core sera mis à jour et lancé avec le, le, le code de la Lambda déployée. Oui, en fait, la force ici, c'est qu'on euh, qu peut utiliser tous les services en fait, d'Amazon euh, à partir du back-end en configurant mon Greengrass Core. Donc, euh, au niveau là, du back-end, je suis en train de configurer mon core et je fais appel à tous les services d'Amazon, y compris Lambda, euh, qui va être appelé par mon, mon Greengrass Core. Et ensuite, je peux cliquer, il y a un bouton, déployer, et puis il va déployer euh, ma Lambda sur, euh, sur le Pi. Et tant que le software... Euh, le euh, du Greengrass Core tourne sur, sur mon Pi, bah, la lambda va se déclencher euh, automatiquement euh, en fonction des events que j'ai configurés. D'autres fonctionnalités euh, qui sont disponibles, c'est tout ce qui est messaging. Donc, par défaut, on a le protocole MQTT euh, qui est utilisé par Greengrass Core pour communiquer à la fois en local avec les devices autour du corps, mais aussi avec le back-end euh, de AWS IoT Core. Euh, donc, le, la librairie euh, MQDT, elle est implémentée dans le package Greengrass SDK, qui est appelé par la fonction lambda, et je peux faire des pub sub euh, enfin voilà, publier euh, du pub le subscribe des messages. Euh, à la fois en local, sans être connecté en fait, au réseau Internet, mais aussi, une fois que j'ai connecté, j'envoie mes messages via des topics euh, au back-end cloud. Donc, une autre fonctionnalité de Greengrass qui est intéressante, c'est la sécurité. Donc, je l'avais dit, un des challenges de, de l'IoT, c'est sécuriser les communications entre les devices et le, le back. Ici, comme on l'a présenté précédemment, on, quand on installe Greengrass au niveau du Raspberry Pi, on, on ajoute aussi un certificat de sécurité. Donc ici, sur la gestion du certificat, la communication entre Greengrass Core et AWS IoT Core se fait grâce à ce certificat, et donc la communication est, euh, est complètement sécurisée. Ça permet aussi d'avoir une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est euh, depuis, depuis les dernières versions de Greengrass, il est possible d'utiliser le service Secret Manager d'AWS. Donc prenons le cas où on a, on a développé un code qui doit être déployé sur Greengrass Core, qui, euh, dans ce code, on souhaite euh, accéder à une base de données extérieure. Et donc, pour ça, il faut un logging et un, pas, euh, et un mot de passe. Donc, au lieu d'art-coder ce logging et ce mot de passe au niveau de la fonction, donc au niveau du Raspberry Pi, on va euh, les, mettre ce logging et ce mot de passe dans le service Secret Manager au niveau du cloud. Et donc, Greengrass, sur les deux premières étapes, donc 1 et 2, va demander au Secret Manager de récupérer le logging et le mot de passe et donc de pouvoir accéder à la base de données au niveau de l'Alétrap 3 avec ce logging, et ce mot de passe et donc c'est très intéressant comme fonctionnalité. Et enfin, une autre feature, c'est qu'on peut faire du machine learning en device et donc faire des traitements de la donnée, euh, un pré-traitement de la donnée pour envoyer à la suite que de la donnée utile vers le back-end. Donc là, c'est euh, à partir de la feature ML inference. Donc j'ai la possibilité, euh, en configurant mon AWS Greengrass Core, de euh, définir un modèle dans ma fonction lambda, qui va être euh, enrobé dans ma fonction lambda et que je vais déployer euh, sur mon pi. Donc le modèle, je peux bien sûr utiliser tous les services de Amazon, C'est ça la force d'Amazon, c'est qu'on peut utiliser SageMaker et faire appel au modèle à partir du SageMaker. Je peux aussi développer mon propre modèle dans mon coin et puis faire appel à ce modèle-là après l'avoir stocké dans S3 par contre. Donc il faut passer l'URL sur S3 pour, dans la fonction lambda pour qu'elle puisse aller lire, lire le modèle. Et une fois que je déploie mon Greengrass Core sur mon Pi, bah, le modèle va se lancer avec la fonction lambda. Donc, dans notre cas ici, ce qu'on a fait, c'était euh, un modèle de reconnaissance d'image qui est inspiré, inspiré par un modèle euh, connu qui s'appelle SqueezeNet. C'est un CNN qui est assez léger euh, pour pouvoir tourner sur des devices qui n'ont pas beaucoup de capacité de calcul. Et ce modèle a été entraîné sur la base de données ImageNet. Donc, c'est une base de données qui est open source, qui contient énormément d'images. Et euh, on l'a déployé sur une plateforme MXNet, qu'on a dû aussi installer sur Raspberry Pi en amont. Donc c'est comme TensorFlow, sauf qu'avec euh, MXNet, c'était plus facile à déployer, à déployer sur Greengrass. Et aussi, c'est beaucoup plus rapide euh, que à tourner sur des devices euh, contraints. Et notre modèle, on l'a stocké sur S3 donc là on récupère des features de, de, de mon image et puis, euh, et puis après il va nous sortir des, des probabilités et il prend la probabilité la plus élevée donc ici c'était euh, une bouteille de, de bière donc ici un petit comparatif entre Azure et AWS je l'ai dit en, en amont qu'on a fait euh, le prototype à la fois sur AWS et aussi sur la plateforme Azure donc l'équivalent de Greengrass sur Azure s'appelle euh, IoT Edge donc euh, en ligne, on a présenté quelques critères de comparaison. Donc, euh, le, le premier, c'est au niveau des fonctions. Donc, euh, comme on l'a dit précédemment, sur Greengrass, on déploie des lambda, alors que sur IoT Edge, on déploie des conteneurs. Ce qui donne beaucoup plus de flexibilité au niveau des, des, des langages de programmation qu'on utilise, parce que la lambda, on a des versions et des langages de programmation euh, limités. Par exemple, ici, on a utilisé Python, mais pour lambda, c'est que les versions 2.7 et 3.7 qui sont autorisés, alors qu'avec IoT Edge, on peut utiliser n'importe quel langage de programmation, parce que c'est des conteneurs, donc on peut faire ce qu'on veut avec. Puis au niveau du déploiement, on peut déployer soit en ligne de commande, soit avec l'interface graphique, alors qu'avec IoT Edge, on peut utiliser les deux options, plus Visual Studio Code, ce qui donne beaucoup plus de flexibilité et de facilité pour déployer. Et après, au niveau de la sécurité, on a dit qu'on utilisait des certificats avec Greengrass, alors que IoT Edge, on utilise une chaîne de, de, de connexion. Euh, on peut aussi utiliser des certificats, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et du coup, on aimerait profiter de cette expérience qu'on a vue en faisant notre prototype de barre connectée pour faire un petit retour d'expérience et nos sentiments par rapport à AWS et Azure, si jamais vous êtes amené derrière à choisir une solution. Donc par rapport, c'est vraiment notre avis personnel, donc en termes de déploiement sur AWS, je trouvais que c'était quand même assez compliqué parce fait, il faut faire des fonctions lambda, qu'il faudra après appeler dans Greengrass quand je vais commencer à le configurer et après à déployer. Et à chaque fois que je mets à jour ma fonction lambda, donc il faut aller dans le service lambda et après il faut refaire toute la configuration dans le back-end et redéployer à nouveau. C'était aussi des fonctions lambda donc il fallait s'adapter à au... l'environnement, en fait, c'est du code qu'on déploie donc il faut s'adapter euh, à monarchie et, et euh, à l'environnement dans lequel je veux déployer donc là c'était avec Pi, il fallait faire du Python 2.7 alors que dans Azure euh... c'est beaucoup plus simple vu qu'on a Visual Studio Code le déploiement c'est juste euh, sur mon IDE je fais des modifications, je déploie et c'est tout. Tout se met à jour automatiquement entre le Raspberry Pi et le cloud. En termes de documentation, entre AWS et Azure, c'était pareil. Il y avait une documentation assez riche avec énormément d'exemples. Ça nous a permis de commencer, de lancer le projet au début. Faire attention au langage. La documentation anglaise est toujours plus riche que les autres langues. Donc, commencer par l'anglais. Oui. Peut-être on peut passer au développement. Euh, oui. Donc, euh, au niveau du Edge, ça aura partie Azure. Euh, comme je l'ai dit, on, on déploie des conteneurs, donc on, on peut développer euh, avec n'importe quel langage de programmation. Alors que sur AWS, on peut développer en Python, Node.js et euh, Java, essentiellement. Mmh. Après, pour la partie débugging... Comme c'est des services très récents, donc euh, c'est assez difficile de débugger puisque euh, souvent les erreurs ne sont pas très claires. Et après sur Internet, il euh, n'y a pas beaucoup de discussions, de, de, de similarités qu'on trouve euh, parce que les, les gens n'ont pas forcément utilisé énormément. Oui, pas beaucoup de retours d'expérience encore oui. sur ces services-là, n'ont pas été vraiment utilisés aussi dans un contexte industriel, pas beaucoup de retours d'expérience dans ce sens. Et aussi les logs qui sont générés ne sont pas très verbaux, donc, euh, donc on a mis pas mal de temps pour débugger, ce n'était pas assez simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, euh, vous trouvez le projet sur GitHub. Et euh, si vous avez des questions...